Calme et harmonie Ressentir le calme et l'harmonie en nous peut s'avérer difficile. Parfois, on ne réfléchit même plus à ces deux notions, pris dans notre rythme infernal au quotidien. Parfois même, ces deux mots sont inexistants, tant il faut faire preuve de résultats et d'obligations. Ce sentiment de devoir être parfait nous fait puiser dans nos ressources un peu plus chaque jour mettant entre parenthèses nos besoins que l'on préfère ne pas écouter, car il faut satisfaire. Il nous oblige également à mettre en sourdine nos désirs, nos ressentis et nos envies, car celui qui compte, c'est l'autre, pas nous. Et quelle fausse croyance Ainsi, comment être en paix avec soi-même et avec nos émotions, pris dans le tumulte de notre quotidien, si on ne se recentre pas, pour mettre ne serait-ce qu'une seconde à l'écoute de ce que nous disent notre corps et notre cœur. Aveuglé par trop d'écrans, toujours trop de lumière, étourdi par trop de bruit, de stimuli externes, submergé par les injonctions, les devoirs, les obligations... C'est tout notre être qui se suradapte pour supporter encore et toujours plus le rythme et les conditions de vie que l'on s'impose, que la société nous impose. Faire le calme, c'est s'autoriser à dire stop, à dire non, à se dire stop, à entendre et se connecter à notre monde intérieur, c'est pour certains se couper de toute stimulation, pour d'autres c'est aller se ressourcer dans la nature. Être en harmonie, c'est équilibrer ses polarités, ses parts d'ombre et de lumière, sa part masculine et féminine, sa capacité de réflexion et d'action. C'est équilibrer ses mondes, l'intérieur et l'extérieur. C'est calmer ses émotions et ses pensées pour mieux percevoir et entendre ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous propose C'est calmer ses réactions pour mieux recevoir et donner C'est être en accord avec soi-même et ses valeurs et avec le monde qui nous entoure Partez donc dans cette méditation à la découverte de l'apaisement À la découverte du calme et de l'harmonie. Si vous m'écoutez en journée, alors je vous propose, pour démarrer cette séance, d'allumer votre bougie, d'observer d'abord sa couleur parme, très tendre, relaxante, de regarder ses pierres, puis ses fleurs, de sentir son parfum velouté et apaisant. Puis de l'allumer et de contempler pour quelques instants sa flamme qui danse, qui se reflète peut-être dans les pierres. Et si vous m'écoutez le soir avant de vous coucher, alors je vous propose de visualiser cette étape, de simplement imaginer que vous l'allumez. À présent, installez-vous confortablement dans la position de votre choix. Une position agréable, sans tension, qui va vous permettre de vous relâcher profondément. Pour cela, commencez par ressentir vos points d'appui sur le support qui vous accueille, peut-être la tête, le dos, les bras, les mains. Votre bassin, vos jambes, vos pieds et ressentez le calme qui s'installe. Ressentez votre position dans la pièce où vous êtes installé. et laissez-vous aller à la douceur. Imaginez tout d'abord votre corps, visualisez-le dans la position que vous avez choisie. Regardez comme il est tranquille. Observez votre visage tout d'abord. Et imaginez qu'une petite bulle de lumière violette vient se poser sur votre crâne. Et cette petite bulle violette se fond totalement dans votre chevelure. Elle s'étale. Elle remplit d'abord votre cuir chevelu, puis vos cheveux, de leur racine jusqu'à leur pointe. Toute votre chevelure prend une couleur violette peut-être avec des nuances de mauve ou de parme, et laissez cette couleur très apaisante imprégner votre tête. Elle remplit votre crâne tout entier dans les moindres recoins. Recouvre vos oreilles et remplit votre visage. Vous sentez sa douceur caressez votre peau, détendre votre front, vos sourcils, puis vos yeux, vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Puis elle calme vos mâchoires que vous pouvez desserrer, relâcher. Vous desserrez vos dents. Et toute cette lumière violette très douce descend dans votre cou et votre gorge. Et vous prenez conscience de votre tête et de votre visage agréablement détendu, relâché. Cette douceur est très agréable. Alors vous la laissez aller dans vos trapèzes, puis vos épaules. Elle se diffuse dans le haut de vos bras, dans vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Jusqu'au bout de vos doigts, votre tête, vos épaules, vos bras et vos mains sont maintenant remplis d'une lumière douce et violette, très apaisante. Prenez conscience de vos bras et de vos mains détendues. Puis laissez aller cette douceur violette et lumineuse dans votre dos. D'abord dans vos cervicales, laissez-la se diffuser comme un filet d'eau chaude, très apaisant, qui coulerait dans votre nuque. Puis dans votre dos, relâchez vos vertèbres. Étage après étage, de vos cervicales jusqu'à votre coccyx. Laissez cette couleur violet envahir les muscles de votre dos, les grands muscles dorsaux, votre cambrure jusqu'à votre sacrum. Sentez votre dos s'assouplir, se détendre, comme s'il s'étalait pour ne faire plus qu'un avec le support qui vous accueille. Prenez conscience de votre dos, totalement relâché. Créablement détendu. Votre tête et votre cou, votre nuque, vos bras et vos mains, votre dos baignent à présent dans cette lumière violette très douce. À présent, vous laissez se diffuser dans votre cage thoracique cette couleur, cette lumière qui vient d'étendre votre poitrine. Sentez-la s'installer sous vos côtes, vos côtes qui s'ouvrent à l'inspiration douce et qui se referment à l'expiration tranquille. Puis le violet descend, venant envelopper votre cœur et vos poumons, pour un peu plus de calme encore. Et se diffuse dans votre abdomen. Votre abdomen qui se gonfle quand vous inspirez et qui se dégonfle quand vous expirez. Puis le violet entoure et recharge chacun de vos organes, le remplit de calme, de douceur apaisante. Vous sentez la présence de cette couleur violet remplir votre bas-ventre, toute votre zone génitale. Enveloppez vos hanches, vos muscles fessiers, votre périnée. Et dans cette douceur, vous prenez conscience de votre buste totalement détendu. Votre tête, vos bras, votre dos... Votre buste sont emplis de cette couleur violette, de cette lueur douce et apaisante. Laissez la lumière violette se diffuser dans vos jambes à présent. Elle relaxe vos cuisses. Vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds de vos talons jusqu'au bout de chacun de vos orteils. Calme, relax. Prenez conscience de vos jambes et de vos pieds ainsi détendus. Votre tête, vos bras, votre dos, votre buste, vos jambes sont remplies de cette couleur violette, de cette lueur très douce, décontractante et apaisante. Prenez conscience de votre corps tout entier relâché relaxer, amener tout au bord du sommeil, dans un état de relaxation profonde et agréable. Et dans cet état de demi-sommeil, je vais vous proposer à présent de retrouver le calme et l'harmonie intérieure pour cela, imaginez que vous vous trouvez dans un paysage de campagne. Vous êtes dans un endroit assez désert et dans cette campagne isolée, vous voyez au loin devant vous une petite maison Cette maison a l'air bien délabrée. Alors vous décidez d'avancer sur ce chemin, sur ce chemin de petits cailloux aux teintes violet, rose, parme. C'est très harmonieux. Suivez ce chemin coloré. Prenez le temps. Prenez le temps d'avancer, sentez ces cailloux sous vos pieds, regardez le paysage autour de vous, découvrez la lumière de cet endroit, observez les couleurs, peut-être y a-t-il un peu de végétation. Peut-être pouvez-vous sentir l'air chaud ou frais sur votre peau. Et peut-être pouvez-vous découvrir certains parfums. Et puis vous arrivez sur le pas de la porte de cette maison. Une petite maison faite de bois. Elle n'a pas l'air très robuste et pourtant elle vous attire réellement. Alors vous décidez de pousser cette porte et d'entrer. Vous arrivez dans une première pièce où tout est en désordre. Il vous semble même que toute cette maison soit en désordre inhabité depuis plusieurs années laissez monter en vous les sensations provoquées par cette image sans les juger, accueillez-les simplement peut-être est-ce de l'inconfort peut-être cela fait-il naître de la colère ou une sensation de jugement laissez passer et observez la couleur des murs. Vous pouvez voir en face de vous un grand mur violet. Puis une partie de la pièce est indigo. Et la partie opposée est plutôt bleu clair, bleu turquoise. Cette pièce est le reflet de votre tête. Elle symbolise ce que vous vivez quand vous ne vous accordez pas de temps, que vous n'écoutez pas les messages d'alerte, vos émotions désagréables, votre fatigue, vos réactions disproportionnées ou excessives. Cette pièce en désordre est comme votre tête, quand vous vous laissez aller à trop de pensées, trop de messages amenant le surmenage. Cette image de désordre reflète ce qui se produit dans votre tête, l'accumulation de pensées, de tensions, d'émotions comme la rancœur, les regrets, la colère, la frustration. Chaque élément Mental, entassé au quotidien dans votre esprit, est comme un amoncellement de meubles ou d'objets dans une pièce trop petite. Cela devient anxiogène, dérangeant. Alors on préfère fermer la porte et se dire qu'on s'occupera de ce désordre quand la porte elle-même craquera. Pourtant, ce mécanisme ne fait que renforcer notre culpabilité. Et cette culpabilité nous agite à l'intérieur, créant un grondement sourd qui finit toujours par nous faire craquer. Je vous propose donc de ranger, de mettre de l'ordre dans cette pièce, pour retrouver de l'espace, pour retrouver un souffle de calme, afin de retrouver un peu de paix dans votre tête. Cette première pièce donc aux couleurs violet, indigo et bleu est le symbole de votre tête et de votre cou, siège de vos pensées, de vos perceptions, de votre compréhension et de votre communication, de votre expression. Vous pouvez observer que tous les objets de cette pièce sont mélangés. Les violets sont avec les bleus, les indigos sont avec les violets. Cela crée un sentiment de disharmonie et vous n'aimez pas beaucoup ce désordre. Vous avez donc à cœur de les remettre à la bonne place. Pour cela, vous allez imaginer que sur chaque inspiration, vous allez pouvoir soulever un objet et que sur chaque expiration vous allez pouvoir le remettre au bon endroit. Les objets violets contre la paroi violette, les bleus contre la paroi bleue, et les objets indigo contre la paroi indigo. Regardez cette pièce et choisissez d'abord un objet. Prenez une grande inspiration en imaginant que vous soulevez cet objet. Et en expirant, vous allez le déposer au bon endroit de la pièce. C'est à vous. Inspirez. Imaginez que cet objet se soulève et que sur votre expiration, vous le déposez au bon endroit. Vous voyez, c'est très simple. Continuez de ranger cette pièce, continuez de ranger votre tête. Et si des pensées vous traversent l'esprit, laissez-les passer comme des nuages passeraient dans le ciel. Laissez-les vous traverser. De nouveau vous inspirez en soulevant un objet. Et vous expirez, vous le rangez au bon endroit. C'est très bien, continuez à votre rythme. Vous sentez comme il est agréable de mettre de l'ordre dans votre tête. Intégrez ces ressentis très agréables. Peut-être la pièce n'est-elle pas encore tout à fait rangée ou pas encore à votre image. Ce n'est pas grave, vous pourrez continuer et refaire cet exercice autant de fois que vous le voudrez. Intégrez en vous les bienfaits de ce rangement. L'autosatisfaction, le soulagement peut-être, plus de calme dans le visage et dans le front, des pensées plus calmes. Faites le tour de ce que vous ressentez. Prenez conscience de ce qui se passe en vous. Et continuons, si vous le voulez bien, notre visite. À votre gauche se trouve une porte. Poussez-la et entrez dans cette seconde pièce, aux nuances de vert et de jaune. Cette pièce est le reflet, le miroir de votre cœur et de la région de votre plexus solaire. Ils sont les sièges de l'acceptation de l'amour, du pardon et des émotions. Votre plexus solaire abrite également vos croyances, croyances personnelles, parfois des croyances limitantes. Il est le siège de votre affirmation au monde. Comme dans la première pièce visitée, les objets sont également en désordre. Cela peut créer chez vous une sensation de dégoût, une sensation de saleté. Prenez le temps d'organiser cette pièce de la même manière, en inspirant, vous allez imaginer que vous soulevez les objets, et qu'en expirant, vous allez les remettre au bon endroit. Les objets verts dans la partie verte, les objets jaunes dans la partie jaune. C'est à vous, inspirez, soulevez un objet par la pensée, et en expirant, déposez-le, au bon endroit. Retrouvez votre respiration naturelle et sentez comme il devient facile à présent d'organiser, de ranger, de mettre de l'ordre. Et une seconde fois, inspirez. Soulevez un objet par la pensée. Et sur votre souffle, sur votre expiration, déposez-le au bon endroit. Vous faites du bon travail. Continuez à votre rythme. Au fur et à mesure que vous rangez, vous ressentez dans votre buste plus d'espace, plus de relâchement, plus de lumière également. Intégrez en vous, intégrer dans votre cœur et dans votre plexus solaire, la joie de mettre de l'ordre, la fierté. D'effectuer ce rangement à l'intérieur de vous, pour vous-même, pour répondre à vos besoins et vos désirs. Et continuez de respirer calmement pour fixer ces ressentis très agréables en vous. Maintenant, sur votre droite se trouve une dernière porte. Vous l'ouvrez et vous découvrez la dernière pièce de cette maison. Elle est aux couleurs orange et rouge et elle représente votre ventre et vos jambes en passant par votre périnée, zone du chakra sacré et du chakra racine. Ils sont les sièges du plaisir, de la créativité, de la sexualité pour la couleur orange et de votre vitalité, sécurité et de votre stabilité pour la couleur rouge. Vous observez, comme pour les autres pièces, un grand désordre. Un désordre qui pourrait faire naître en vous de la colère ou de l'abattement, une sorte de désespoir ou un manque d'envie de passer à l'action. Encore une fois, laissez passer ces ressentis désagréables. Vous en prenez simplement conscience. Vous comprenez qu'ils vous traverse en fonction de ce que vous voyez, percevez ou vivez. Et comme pour les autres pièces de la maison, vous allez à présent effectuer ce rangement, remettre de l'ordre le rouge avec le rouge, le orange avec le orange. Vous inspirez en soulevant un objet de votre choix. Et puis vous expirez, vous le déplacez au bon endroit de la pièce. C'est très agréable, n'est-ce pas Alors continuez à inspirer, soulevez un objet, expirez, déposez-le dans la partie rouge ou la partie orange, selon l'objet que vous avez choisi. Et une dernière fois. Vous allez inspirer en soulevant un objet par la pensée et souffler pour le ranger au bon endroit de la pièce. Ressentez en vous comme une nouvelle force vient de s'installer dans vos jambes, vos jambes qui deviennent solides, enraciné dans le sol. Ressentez comme dans votre ventre naît le plaisir de retrouver du calme à l'intérieur de vous. Intégrez ces sensations très agréables. Et vous allez maintenant prendre conscience, visualiser l'harmonie que vous avez créée dans cette maison. Prenez conscience de l'harmonie due au rangement que vous avez effectué, à l'élimination peut-être de ce qui était encombrant, gênant. Ressentez votre satisfaction, votre fierté pour vous-même. Et à l'image de cette maison bien ordonnée, bien rangée, vous allez à présent visualiser votre corps, de votre tête jusqu'à vos pieds. Au-dessus de votre tête est écrit de la couleur violette le mot « Communion ».« Vous êtes » en harmonie avec le monde extérieur, le monde matériel et votre monde intérieur et le monde imperceptible, vos pensées, vos croyances, vos rêves. Laissez cette communion entrer dans votre tête, laissez descendre ce mot dans votre boîte crânienne. À présent, au niveau de votre front, entre vos sourcils, c'est écrit de couleur indigo, le mot intuition. Grâce à cet ordre, à ce calme retrouvé, vous sentez que vous pouvez être à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'écouter vos ressentis, votre guidance, votre boussole interne. Laissez ce mot s'imprégner dans votre front. Laissez-le remplir tout le devant de votre crâne et se loger entre vos deux sourcils. Et vous descendez jusqu'à votre gorge. De la couleur turquoise, le mot « liberté » s'est écrit à la base de votre gorge, entre vos deux clavicules. Sentez-vous libre d'exprimer vos désirs, vos besoins, libre d'exprimer qui vous êtes. Vraiment, libre de dire non, ou de dire oui, de dire stop, ou de dire encore. Sentez-vous libre de vous exprimer. Puis vous laissez votre conscience descendre dans votre cœur, au milieu de votre poitrine et de couleur verte s'est inscrit le mot amour l'amour inconditionnel le pardon votre cœur est le siège du non-jugement de la bienveillance il est le médiateur entre votre corps et votre esprit il est ainsi le siège de l'harmonie. En entretenant votre cœur, c'est-à-dire de la bienveillance pour vous-même, pour votre entourage, en cultivant le pardon pour vous, pour les autres, vous arriverez à équilibrer le haut de votre corps, vos pensées, et le bas, vos ressentis, vos sensations physiques. Quand on équilibre ces sensations physiques, ses émotions et ces pensées, alors on trouve l'équilibre en toutes choses. Un peu plus bas, entre vos dernières côtes et votre nombril, au niveau de votre plexus solaire, s'est inscrit en jaune le mot Transformation Assimilez chaque jour ce que vous ressentez, percevez, en écoutant vos émotions qui se manifestent. Cela permet de mettre en œuvre votre vision des choses et du monde, de vous affirmer, de transformer vos pensées en actions. Le plexus est le siège de votre force intérieure. Et vous continuez de laisser descendre votre attention, votre conscience, à présent, entre votre nombril et votre pubis. Ici se trouve votre chakra sacré. Et à cet endroit, en orange, le mot « créativité » est écrit. Votre ventre est le siège de la procréation, du plaisir, il est aussi le lieu du dynamisme et du changement, de la dualité yin et yang, homme et femme, ce qui régule vos relations à votre partenaire. Et vous descendez un peu plus encore au niveau de votre périnée. En rouge, vous pouvez voir le mot vitalité. Ce chakra rouge vous apporte la stabilité, la sécurité et votre force vitale. Il vous permet de vous sentir bien dans toute situation, dans votre environnement ou dans un environnement inconnu. un arc-en-ciel a besoin de soleil et de pluie pour exister, votre corps a besoin d'équilibre entre tous ses centres pour s'harmoniser. Vous pouvez activer cette harmonie au quotidien comme vous venez de le faire en scannant votre corps de votre tête jusqu'à vos pieds, en allumant la couleur de chaque centre en la rendant vibrante et lumineuse. C'est ainsi que vous pourrez conserver votre calme et votre harmonie au quotidien. Il est à présent temps de laisser partir toutes ces images, de faire le vide peut-être de revenir à la couleur blanc ou à la couleur noire. Je ne sais pas, c'est vous qui décidez de celle qui vous parle le plus de calme et de vide. Si vous m'écoutez le soir, alors laissez-vous partir dans un sommeil profond et réparateur. Et si c'est en journée vous allez pouvoir revenir à votre réalité en bougeant tout d'abord doucement vos pieds, puis vos mains, en vous étirant tout en douceur. En baillant peut-être si vous en ressentez le besoin. En revenant peu à peu à la température de la pièce dans laquelle vous êtes installé. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux en ressentant ce calme et cette sensation d'harmonie en vous.